Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cette énorme machine de guerre. Le mot est faible, vraiment quand on regarde les cartes en fait du Chimera ou des versions qui sont proposées dans la boîte, on comprend tout de suite que euh, l'objectif de FFG c'est de vous proposer une pièce un maximum létale. Allez, c'est parti! Allez, on commence par présenter le vaisseau. Bon, bah, le chimera, il pourra se vanter d'être le seul croiseur interstellaire avec un mon calamari dessiné dessus. <rire> bon, blague à part, euh, j'étais un petit peu réticent, moi, sur le fait qu'on mette une peinture sur un, sur un croiseur interstellaire. Je suis en train de lire le roman, donc je saurai précisément d'où ça vient dans peu de temps. J'avais quelques inquiétudes, mais au final, voilà, c'est pas trop prépondérant sur la figurine et ça s'intègre plutôt bien. Sinon il n'y a aucune différence hein, entre ce croiseur interstellaire et, euh, et les croiseurs que vous auriez pu déjà acheter, en tout cas au niveau des pièces et des détails. La figurine est quand même, a quand même des détails de peinture un peu plus impressionnants. Indépendamment en fait, de la chimère qui est dessinée dessus, euh, vous avez plus de détails au niveau des plaques rajoutées sur le vaisseau. Donc voilà, il a un gris qui est un peu plus patiné. Vraiment voilà, ça reste quand même un croiseur interstellaire euh, particulier. Pas que par la chimère qui est dessus mais aussi par le traitement de la coque qui est quand même un petit peu supérieur bon alors première chose un peu bizarre quand on quand on ouvre la boîte c'est que euh, on a euh, fois en fait euh, la carte euh, du, euh, du destroyer stellaire impérial converti à QA et on a euh, trois fois celui euh, converti à, à simoon 1 bon je pense que l'objectif en fait c'est de vous permettre euh, ben, d'associer ces cartes là également à d'éventuels croiseurs interstellaires que vous auriez acheté avant et euh, essayer d'aligner un maximum de croiseurs interstellaires mais Partir du principe qu'on puisse envisager euh, d'aligner jusqu'à six croiseurs interstellaires, moi j'ai quand même un petit peu de, de, de, de mal à y, à y croire. Bref, hein, abondance de biens ne nuit pas, comme on dit. Donc euh, voilà, vous avez trois fois euh, la même carte dans la boîte. Première chose qui m'a euh, frappé, c'est que euh, des deux versions qui vous sont proposées, le coût est le même. Vous, avez, vous allez devoir payer 112, quelle que soit la version que vous allez prendre. Donc déjà, euh, bon, ça n'a jamais vraiment été le cas, mais le coût ne sera pas une motivation pour préférer une version ou une autre. Bien évidemment, comme c'est souvent le cas, vous avez une version qui est plus en dés noir, hein, qui sera en fait la version convertie à Qat et une version qui tire plus à distance longue avec du bleu et du rouge qui sera plus la version de Simon 1 sinon euh, ben, ça reste des croiseurs interstellaires c'est à dire que la coque est de 11 comme le croiseur de base alors, bien entendu, hein, au niveau des attaques contre les escadrons, vous avez une version qui va lancer euh, deux dés noirs. Et paradoxalement, c'est celle qui va euh, attaquer à longue distance. Alors que la partie, euh, le, le, la version Qat qui, elle, est plus portée sur euh, l'attaque à courte distance avec ses dés noirs, eh bien, elle, elle va, contre les escadrons, lancer du bleu et du noir. Au niveau euh, des pions de défense, ce sont exactement les mêmes que le destroyer euh, de base. À savoir un dispersion, un consolidation et puis, et puis une option d'annulation des critiques. Bon, je sais que par expérience, les joueurs ne sont pas spécialement fans de ce pion. Bon, il n'est présent qu'une seule fois, heureusement, étant donné que dans le Profundity, il est présent deux fois, ce qui à mon avis est largement trop. Au niveau du déplacement, là aussi, ça reste classique d'estroyer, puisque euh, vous avez euh, une embardée à vitesse 1, une embardée à vitesse 2 également, et puis à vitesse 3, bah, pas de pas d'embardée au premier segment, et puis ensuite une embardée au deuxième et au troisième segment, c'est tout à fait classique. Ce qui me gêne, en fait, dans la proposition qui est faite de ces deux versions, c'est que au niveau euh, des capacités ordre, escadron et mécanique, au niveau de l'ordre, c'est la même chose que le classique, c'est-à-dire que vous êtes à 3 ce qui est tout à fait normal pour un vaisseau de cette taille-là. Par contre, au niveau des escadrons, vous avez soit le choix à 3 soit le choix à 2 Je vous rappelle que normalement, un destroyer interstellaire classique, c'était 4. Donc voilà, je trouve que là, on est un petit peu en dessous. Vous allez voir qu'on se rattrape au niveau de la barre des améliorations. Et puis mécanique, 4 pour les deux, donc là, il n'y a, a, a rien à redire. Voilà, au niveau euh, des, euh, des boucliers, hein, un grand classique, hein, tous les boucliers vers l'avant avec 4 euh, avec de boucliers en, en, en frontal, 3 euh, à bas bord et à tribord, et puis bah, bien entendu 2 à l'arrière. Vous le savez, l'Empire, si vous devez les cueillir, c'est en les prenant à revers. Bon, on va voir ensemble euh, les améliorations qui sont disponibles en fait sur, euh, sur ces deux versions. Euh, C'est effectivement euh, là que vous allez vous rendre compte Que vous allez avoir énormément de possibilités Au niveau des améliorations, au niveau des cartes d'amélioration Et là vraiment le parti pris C'est d'être à maximum létal Et est tapé vraiment très très fort Et surtout de soutenir l'intégralité de votre flotte Dans cet esprit là Bon allez, comme d'habitude On va lire les cartes ensemble Et chose peu commune, on va commencer par l'amiral Parce qu'on lui doit quand même pas mal de respect Donc le grand Amiral euh, Throne. après le déploiement des flottes placez trois cadrans d'ordre face cachée sur cette carte au début de chaque phase de vaisseau vous pouvez révéler et défausser un de ces cadrans d'ordre donc vous allez pouvoir le faire trois fois au cours de la partie dans ce cas jusqu'à la fin du round avant que chaque vaisseau allié s'active il gagne un pion enfin, un cadran Excusez-moi, il gagne un cadran d'ordre supplémentaire correspondant au cadran défaussé. Donc, déjà, c'est un cadran d'ordre supplémentaire. Donc, ça part du principe que même si vous êtes au max de vos cadrans d'ordre, bah vous aurez droit de vous équiper de celui-ci. Ma fourche à languée, comme on dit, euh, c'est pas un pion, c'est un cadran. Donc, c'est l'ordre pleinement utilisé, hein, pas diminué, parce que vous savez quand on utilise un pion, on a un petit peu moins d'effet. Et en fait, vous allez pouvoir l'attribuer à tous les vaisseaux alliés sur votre flotte. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la partie, parce que euh, si vous avez déjà pas mal engrégé deux pions lors d'une partie, vous savez que vous pouvez associer le pion à un cadran identique. Donc si vous décidez avec cette capacité-là je dis une bêtise parce que c'est pas le genre de bêtise à faire mais de programmer 4 3 excusez-moi trois cadrans euh, tir nourris, et eh ben ça va être le déchaînement euh, des enfers euh, pendant euh, pendant trois phases de jeu où à, à chaque fois vous allez pouvoir euh, avoir un pion associer un pion avec euh, avec un cadran ou bénéficier de ce cadran là pour avoir des tirs nourris donc ça peut vraiment vraiment vraiment être quelque chose de très soutenu. bien là, entendu, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est bénéficier de ces cadrans supplémentaires, soit pour accélérer un petit peu votre flotte, soit pour lui permettre de se redéployer différemment, soit en fin de partie programmer un cadran d'ordre pour pouvoir réparer. Parce que si vous faites du mécanique sur un cadran d'ordre, ben vous allez pouvoir quand même euh, passablement récupérer euh, des boucliers. Enfin voilà, il y a plein de façons de servir en fait de cette carte. Ce qui est très intéressant avec euh, avec Tron, c'est que ça va euh, s'étendre à l'intégralité de la flotte. Cet effet, il va aller sur tous vos vaisseaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment véloce. Alors, c'est sûr que euh, c'est un amiral qui coûte 32. Mais moi, je trouve ça relativement raisonnable. Et franchement, c'est un des amiraux les plus sexy que l'on ait eu pour l'instant dans la boîte. Alors ensuite, au niveau des équipages, on va retrouver euh, la capitaine. Euh, Bruno. Bon, il s'entoure, hein hein il a raison. Euh, « Tant que vous défendez à distance 1-2 d'un obstacle, vous pouvez épuiser cette carte pour annuler un dé d'attaque de votre choix durant l'étape utilisée les pions de défense. » Alors c'est une carte qui doit s'utiliser dans un scénario euh, bien précis. Hein. Il faut faire un scénario avec un maximum d'astéroïdes. J'imagine que ça sous-entend qu'en fait le vaisseau euh, profite en fait des obstacles pour pour se cacher derrière. Voilà. Si vous jouez sur une partie qui est totalement vide d'obstacles, euh, aligner euh, Brunson ne ne, ne ne sert à rien. Ce qui est intéressant en fait dans cette carte, c'est que vous annulez un dé d'attaque et que c'est celui de votre choix, et en plus c'est à l'étape utiliser les pions de défense, donc ça sous-entend que euh, l'adversaire a déjà fait son jet, c'est vous qui choisissez ce que vous supprimez, ce que vous éliminez, ça peut quand même être assez intéressant, euh, je vous fais remarquer que la carte ne se défausse pas, donc euh, ben, euh, tant que vous défendez, ça peut durer euh, toute la partie euh, de jouer à cache-cache avec les astéroïdes. Second équipage, encore une demoiselle, euh, Gouverneur Price, donc, vaisseau moyen ou grand uniquement. Bon, après en même temps, dans l'Empire des vaisseaux petits, il n'y en a pas beaucoup. Après le déploiement des flottes, vous pouvez placer un pion de round sur cette carte. Dans ce cas, durant le round correspondant à ce pion de round, vous devez vous activer à la fin de la phase de vaisseau. Après l'activation de tous les autres vaisseaux. Donc, vous prenez un pion de round, vous définissez troisième round, par exemple, et le vaisseau à qui vous avez attribué cette carte va pouvoir jouer en dernier. Je dis bien, va pouvoir jouer en dernier, va pouvoir s'activer en dernier. C'est très intéressant de jouer en dernier dans Star Wars Armada. Alors attention, ça dépend de quand, donc à vous de bien maîtriser le round où vous choisissez de le faire. Pourquoi Parce que je vous rappelle que dans Armada, on tire et après on se déplace. Donc il y a toute une difficulté de gérer la portée et de gérer la distance à laquelle on attaque. Et souvent, par exemple, pour les premiers rounds, eh ben, on n'est pas en capacité en fait de, de tirer sur, sur qui que ce soit parce que personne n'est à portée. Donc jouer en dernier, ça a son intérêt et je pense que c'est tout l'intérêt de cette carte-là. Bon, dans les équipages, il y a quand même un garçon, hein, parce que vous ne pas non plus exagérer. C'est l'instructeur Goran, très très sympa, une carte très sympa qui, qui ne vaut que 7. Tant qu'un escadron allié non lourd est à distance 1-2, il obtient contre 1 ou, s'il l'a déjà, augmente de 1 sa valeur de contre. Donc ça c'est très intéressant, quand vous partez dans une dynamique en fait euh, d'escadrons qui pourraient vous protéger et euh, vous conduire au combat, et ben euh, voilà, ils ont vraiment, ils sont vraiment dans une démarche de protection, ils ont contre. Et contre, je vous rappelle que c'est quand on attaque en fait un escadron, il a le droit ensuite de vous attaquer avec un dé si, euh, si jamais euh, il a contre 1, 2 dés s'il a contre 2. Mais voilà, si vous avez contre 2, ben, vous allez vous retrouver avec contre 3, c'est-à-dire que vous allez contre-attaquer avec 3 d Si vous n'avez pas contre, ben, vous allez l'obtenir. Donc ça c'est très intéressant parce que je vous l'avais dit avec euh, avec. avec L'objectif, c'est d'être un maximum offensif et létal. Et ben, vous voyez, toutes les cartes, elles améliorent votre capacité en fait à attaquer et à être offensif. Et ça, c'est très intéressant. Si vous avez beaucoup d'escadrons autour de vous, ils gagnent tous cette capacité-là. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et du coup, et ben, en face, on va se poser la question à plusieurs fois avant d'attaquer vos escadrons. On poursuit avec les équipages avec le chef Grint. Bon, lui, il est tout de suite beaucoup moins sexy, je trouve, mais bon. Après le déploiement des flottes, choisissez et placez un pion d'ordre un pion d'ordre, sur cette carte. Quand vous révélez un ordre correspondant à ce pion, vous pouvez gagner un pion d'ordre correspondant sans avoir à utiliser le cadran d'ordre. Donc ça, c'est intéressant, tir nourri, euh, vous mettez un pion de tir nourri euh, là-dessus. Euh, si vous révélez le cadran, bah, vous pouvez récupérer tout de suite hop un pion de tir nourri et puis conserver euh, conserver votre votre cadran. Voilà, ça c'est très très très intéressant. Euh, avoir l'utilité, ça peut être intéressant dans le dans la mécanique également, ça peut être aussi très intéressant euh, au niveau au niveau des escadrons. Bon bon, voir à l'usage. Conseiller stratégique. Alors elle est présente également euh, sur le Profundity. Je trouve que pour le Profundity, elle a elle a plus de raisons d'être. Parce que là, elle fait un peu doublon. Je vais vous la lire. Alors vaisseau grand uniquement. Euh, quand c'est à votre tour d'activer, vous pouvez épuver, épuiser cette carte pour passer votre tour. Voilà. Votre adversaire active un vaisseau à la place. <rire> Alors, c'est intéressant, oui, parce que c'est pas tout à fait en fait ce qu'on a lu tout à l'heure. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est vous jouez en dernier. Euh, sur celle-ci, vous passez votre tour. Donc si par exemple un vaisseau n'est pas à distance euh, pour que vous puissiez le toucher et puis que lui puisse vous toucher et que c'est à vous de jouer, vous vous rendez bien compte que si vous allez jouer, vous allez vous mettre à portée et puis bah lui il va vous dégommer à la prochaine fois. Pouvoir passer son tour, c'est très très très intéressant dans Star Wars Armada parce qu'il y a toute cette notion en fait de lourdeur de vaisseau, d'inertie des vaisseaux et vraiment ça c'est une carte qu'on attendait tous. Donc voilà je pense qu'on va la retrouver pas mal, en plus c'est une équipage donc normalement on peut la poser sur n'importe quel vaisseau, je pense qu'on va la retrouver pas mal sur les tables à partir de maintenant. La fameuse carte avec double icône, euh, donc ça c'est une petite nouveauté, hein. il faut que vous ayez en fait ces deux icônes sur votre vaisseau pour pouvoir euh, vous en équiper. Donc euh, chez les rebelles c'est Ginnerso et puis ben, sur l'Empire ben, c'est Dark Vador, parce que comme vous avez pu le voir dans Rogue One, c'est plutôt Dark Vador qui, euh, qui rentre dans les vaisseaux pour foutre un petit peu la drouille. Et ben là c'est tout à fait l'idée, quand vous révélez un ordre, vous pouvez défausser cette carte, et un cadran ou pion euh, escadron, donc c'est comme si vous envoyez des escadrons en fait, pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Attention c'est à portée courte en même temps on part à l'abordage, donc c'est normal. Choisissez et défaussez une carte d'amélioration non amiral euh, qui équipe ce vaisseau ennemi. Très intéressant de pouvoir en fait euh, retirer ce genre de carte. Moi tout de suite je suis parti dans l'idée d'un super scénar. Euh, on le verra avec le Profundity, vous avez la possibilité d'avoir une carte qui vous permet justement d'extraire euh, votre amiral du vaisseau principal et de le mettre dans un autre. Ben, ça peut être très intéressant d'arriver avec Dark Vador, et puis de faire défausser cette carte, ou tout du moins d'être la menace de la défausse de cette carte-là. Et du coup, si vous êtes dans un scénario de fuite, comme ça peut être celui de Rogue One, vous, vous ajoutez en fait cette carte-là avec la carte en face euh, pour l'Empire, puis vous avez un super scénar parce que quand Dark Vador va arriver, vous ne pourrez plus fuir le vaisseau, parce qu'il y a des chances qu'il vous annule cette carte, enfin... Voilà, vous m'avez compris, il y a plein d'idées en fait dans, dans, dans les cartes qu'on nous propose, et vraiment il y a plein de choix de jeu qui peuvent être sympas. Alors bien sûr, hein, s'il arrive et puis que l'amiral a déjà fui, bah, il pourra toujours se permettre de vous défausser autre chose. Alors on poursuit avec le système d'alerte rapide, vous avez deux fois la carte dans votre boîte, et c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Au début de chaque phase de vaisseau, vous pouvez choisir, une de vos sections de coque et y placer un pion paillette de brouillage jusqu'à la fin du round, tant qu'un vaisseau ou un escadron attaque euh, cette section de coque, l'attaque est gênée. Après la phase de statut, vous retirez le pion paillette de brouillage. Alors, l'attaque gênée, je vous rappelle que c'est votre capacité à retirer euh, un dé d'attaque, donc c'est un dé qui est retiré par celui qui attaque et il le retire à avant de lancer CD. Bon. Malgré tout, ça diminue sa capacité à vous attaquer. Vous avez deux fois cette carte-là dans la boîte, donc vous pouvez l'attribuer à deux vaisseaux. Cloison renforcée. Alors ça, c'est très très intéressant, cloison renforcée, puisque quand vous chevauchez, donc c'est l'épronage en fait, hein, quand vous chevauchez ou êtes chevauché par un vaisseau de catégorie et de taille inférieure, d'accord Attribuer à votre vaisseau une carte de dégâts face cachée en moins. Alors euh, dans mon souvenir, mais je mettrai ça en commentaire, normalement de toute façon quand on se chevauche, on s'attribue en fait qu'une seule carte de dégâts. Donc ça sous-entend en fait que si vous êtes équipé de cette carte-là, ben, quand vous y prenez, vous ne subissez pas de carte de dégâts. Voilà, c'est à confirmer dans les commentaires, mais dans mon souvenir je crois que c'est ça très intéressant, ça sous-entend que vous pourriez prôner n'importe qui sans en subir les dégâts, euh, c'est plutôt sympa. En plus, la carte ne se défausse pas, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir rentrer dans le tas à volonté. Nouvelle icône de carte, qui est en fait un icône de non-carte. Euh, donc en fait, cette icône sous-entend que euh, vous pouvez attribuer cette carte à n'importe quel vaisseau. En fait, c'est une, une carte libre. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir euh, cette icône-là euh, sous votre barre d'amélioration. Cette carte-là, elle peut aller n'importe où. Alors, par contre, il y a quand même spécifié dessus. Destroyer stellaire. Uniquement, c'est le destroyer stellaire de la 7ème flotte, dont vous savez que c'est celle de l'Amiral Trône. Tant que vous euh, défendez contre une attaque qui cible votre section de coque de proue, on rappelle la proue c'est l'avant avant de subir les dégâts vous pouvez choisir et épuiser un exemplaire de cette carte d'un autre vaisseau allié situé à 1 4 pour réduire de 1 les dégâts totaux vous avez deux fois la carte dans la boîte il faut donc la mettre sur un vaisseau et puis la mettre sur un autre et chaque vaisseau va bénéficier de la carte de l'autre j'espère que vous avez compris Puisque, en fait, pour pouvoir bénéficier de ce point en moins, il faut défausser la carte du vaisseau du voisin. Donc, n'oubliez pas, n'attribuez pas... Enfin, euh, vous pouvez attribuer hein, cette carte toute seule. Mais, euh, bien entendu, si vous l'attribuez, ce n'est pas ce vaisseau-là qui va en bénéficier. Mais il va faire bénéficier un autre vaisseau de cette euh, amélioration. C'est une amélioration qui vaut 5. Bon, quand on constitue une flotte, euh, mettre 10 points là-dedans, ça peut être intéressant de faire un, un va-et-vient. Allez, première, euh, première carte titre, Sovereign. Donc le Sovereign, au début de la phase de vaisseau, vous pouvez épuiser cette carte pour défausser un pion d'ordre dans un maximum de 3 vaisseaux alliés à distance 1-5. C'est la plus grande distance quand même. Dans ce cas, chacun des vaisseaux qui a défaussé un pion peut gagner un pion d'ordre de n'importe quel type. Bon, c'est un classique, c'est votre capacité en fait à changer d'avis. Euh, vous voyez en fait que la bataille prend une tournure qui n'était pas celle que vous aviez envisagée. Bah, vous pouvez remplacer en fait euh, les pions de, euh, de trois vaisseaux qui sont autour de vous à distance 1-5. Ça peut vraiment euh, faire un revirement de situation qui peut être intéressant. Chimera. Donc Chimera, votre bandeau d'amélioration gagne l'icône Euh Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte si vous avez déjà un icône Schlubudu, Ce qui sous-entend, en fait, que le Chimera ne peut être que un destroyer interstellaire de QAT. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être de Moon 1, puisque Moon 1 a déjà, en fait, cette icône, donc vous ne pourrez pas équiper la carte titre Chimera sur un vaisseau de Moon 1. Au début de la phase d'ordre, vous pouvez défausser une carte d'amélioration Schlubudu dont vous êtes équipé et la remplacer par une autre carte d'amélioration, Shlubudu. Ça c'est intéressant, pouvoir prendre une carte et la remplacer. Donc déjà ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'attitrer une en fait de ces cartes d'amélioration alors que votre bandeau en est absent. Ça c'est très intéressant. Ensuite ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir remplacer cette carte par une autre au cours du combat. Pourquoi Parce qu'il peut être intéressant euh, d'avoir bouclier à pleine puissance au début de la partie et puis ensuite quand vous êtes à portée courte de basculer sur intensifier le feu. Je vais vous les lire. La première dont je vous parle c'était bouclier à pleine puissance. Bah ben Voilà, ça c'est une carte chlubudue. Au début de la phase de vaisseau vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion de mécanique dans ce cas, jusqu'à la fin de round, chaque vaisseau allié chaque vaisseau allié peut récupérer un bouclier avant de révéler un ordre. Ça c'est intéressant, c'est peut-être même plutôt à faire en fin de partie, quand tout le monde commence à être fatigué, eh ben, vous, vous allez pouvoir vous équiper en remplacement de cette carte-là pour que tout le monde récupère un bouclier tranquille, pépère, au calme. Si vous êtes euh, dans une situation où tout le monde est en position de tirer, eh bien, vous vous aurez mis « Intensifier le feu ». Puisque « Intensifier le feu », c'est au début de la phase de vaisseau. Vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion « tir. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, tant que chaque vaisseau allié attaque un vaisseau, il peut changer une phase de dé en « Face, icône, touche » et « Aucune autre icône ». Bon, en même temps, on peut pas mettre de critique, ce serait un peu bourrin, mais ça vous fait une touche automatique sur tous les vaisseaux qui attaquent. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous mettez cette carte-là en milieu de partie. Et puis, quand vous sentez que ça commence à sentir le recycle pour votre flotte, bah, vous la remplacez grâce à la carte chimera par, en fait, la carte de bouclier à pleine puissance. Et hop, tout le monde va mieux, tout le monde se sent mieux. Et en face, euh, voilà, on ne se sent pas si bien que ça. Alors, il reste quand même dans les cartes 2 euh, la carte prenez. Les en tenaille, qui est tout simplement la possibilité en fait d'améliorer votre mouvement pour l'intégralité de votre flotte. Hein, au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte ou utiliser un pion de mouvement. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, chaque vaisseau allié peut changer de 1 sa vitesse durant son étape déterminée le cap. Ce qui est très intéressant dans ces trois cartes là, c'est que à chaque fois, vous avez fait attention. Je vous ai dit que c'est soit vous défaussez la carte, soit vous utilisez un pion. Donc soyez économe, essayez de garder la carte un maximum avec vous, essayez de la défausser vraiment quand c'est le dernier moment, et pensez à bien vous associer des pions, d'autant plus que quand même avec un croiseur interstellaire, euh, je vous rappelle qu'au niveau des ordres vous en avez 3, euh, donc ça vous permet de capitaliser trois pions. Donc normalement vous devriez pouvoir être, être, être économe, et pouvoir vivre avec au moins deux de ces cartes là, puisque vous pouvez remplacer la carte au milieu du, au milieu du jeu, vous devriez pouvoir vraiment être gênant pour le parti d'en face. Voilà, ça me paraît clair. On a un vaisseau qui est clairement tourné vers l'offensif. On a un vaisseau qui est clairement tourné vers tête de proue d'une flotte. En même temps, c'est normal, c'est le vaisseau de l'Amiral Throne. Vous avez vu toutes les cartes d'amélioration, une bonne partie des cartes d'amélioration qu'il a vont faire bénéficier de leur capacité à l'intégralité de votre flotte, à tous les vaisseaux alliés. Donc voilà, c'est vraiment un vaisseau qu'il faut de toute façon aligner avec beaucoup de vaisseaux autour. En même temps, le destroyer interstellaire, c'était quand même un vaisseau qui coûtait cher et qui n'a de raison d'être que s'il est vraiment euh, entouré. Si vous avez des batailles à grande échelle, euh, c'est ce genre de choses qu'il faut qu'il faut déployer. On voit bien que FFG, en nous proposant six cartes dans la boîte, espère qu'on va aligner plus d'un croiseur ou deux croiseurs interstellaires sur les tables de dorénavant. C'est clair, le jeu prend en maturité. Les joueurs commencent à avoir plus d'aisance dans le jeu, et ben c'est normal qu'on euh, nous propose de jouer avec un peu plus de, de, de, de mécanique, un peu plus de machine euh, sur la table, voilà, le chimera est clairement orienté là-dessus. Je me permets de vous rappeler en fait qu'il existe ce roman, Star Wars, tout simplement, donc c'est un roman de Timothy Swan, qui est sans aucun doute un des meilleurs euh, romanciers pour l'univers de Star Wars. En tout cas, il est vraiment reconnu pour ça. Je remercie mon abonné qui me l'a conseillé. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire l'intégralité du roman avant de vous présenter le vaisseau, mais je suis dedans et je vous assure que c'est vraiment haletant. Et bon, voilà, si vous jouez l'Amiral Throne, il faut connaître sa vie et savoir d'où vient le personnage et je peux vous assurer que vraiment ce roman-là, il vaut le coup. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le contenu de ce dernier croiseur interstellaire qui nous est proposé. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook ou à vous abonner à la page YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous voyez là, juste ici, il y a un petit icône rouge. Vous cliquez dessus et puis ça vous abonne. Vous pouvez également me soutenir sur ma page Paypal, ce qui me permettra de vous présenter